Donc, vous voyez, les modules 1, ils peuvent être euh, très, très différents les uns des autres, hein. selon, selon les moments, selon vos objectifs. Et puis, moi, je trouve ça passionnant de, je sais pas, de penser toujours à des modules 1 différents. C'est passionnant. Moi, je trouve ça passionnant. Parce que, parce que, je ne sais pas, c'est comme si on partait chaque fois pour une nouvelle destination, pour un nouveau voyage, on est toujours ensemble, on est toujours les mêmes, mais on va ailleurs et c'est toujours cet ailleurs qui est attrayant. Et n'oubliez pas l'importance du module 1, hein. c'est le module qui va... C'est quelques minutes, parce qu'un module 1, ça peut durer de 3 à... Bon, j'ai des fois des, des modules un peu longs pour des cours d'études, module 6 par exemple. Je vais avoir un module 1 de 8 minutes. Et donc, les modules peuvent aller de, de 3 à 8 minutes. Et en 3 minutes, il faut que vous puissiez mettre vos élèves dans un état de concentration et de disponibilité suffisant à. Ouais Vous ne devez pas commencer votre cours en disant... Non, je me souviens plus qu'est-ce que j'ai fait la dernière fois. Qu'est-ce que je vais faire Oh là là, je ne sais pas. Parce que là, vous êtes dans un état d'hésitation, mais ça, ça nous est arrivé à tout le hein, temps de commencer un cours, d'être sur une proposition et de se dire euh, où je vais après. Et, euh, et bien là, non, non, parce que vous savez que ce module 1, il est fait pour, euh, pour rassembler tout le monde, pour accueillir, pour un aller-vers. Et c'est toujours un ailleurs. Et quand vous avez ça en tête, et eh bien. Ben, les cours sont bien différents je vous assure ils sont vraiment très très différents. Ils sont plus je les, moi je les sens plus partagés. Oui, J'ai 42 ans d'expérience donc euh, forcément que je, je peux me permettre toutes les libertés parce que les choses sont inscrites même dans mon corps. Dans mon corps, même je finis un travail de souplesse, je sais que c'est les sauts qu'il va falloir aborder un travail de saut, je n'ai même pas besoin d'y penser. Donc j'ai l'esprit libre, et comme j'ai l'esprit libre, je peux me permettre de créer, d'inventer. Donc je ne sais honnêtement, je ne sais jamais ce que je vais faire, euh, sauf si j'ai un objectif bien précis. Je veux travailler quelque chose, des fois pour un cours d'études, je sais ce que je veux faire parce que je veux travailler quelque chose de très précisément. Mais des fois, c'est quand je vais chercher mes élèves, parce que je vais les chercher dans les vestiaires, c'est quand j'arrive dans le vestiaire, les premiers échanges qu'on a avec les enfants et les mamans, et après, ce que je vais ressentir, elles passent devant moi, elles vont se placer dans la salle, ce que je vais ressentir quand je fais l'appel, quand on se met debout, et je vais savoir à ce moment-là ce que je fais. Je vais savoir quelle liste de lecture je choisis, parce que j'en ai beaucoup. Et des fois, je sais, des fois, je ne sais pas. Ou des fois, si je suis un petit peu fatiguée, ben, je ne vais pas faire ce que j'avais prévu parce que je vais vouloir me, me secouer. Et donc, si je veux me secouer parce que je sens que je suis un peu fatiguée et, et que je, je crains d'avoir moins d'attention et de présence, et ben, je, je m'oblige à me réinventer. Et quand on, quand on est dans l'obligation de se réinventer, c'est-à-dire de trouver toujours de, de nouvelles façons, ou de nouveaux outils, et ben, ça, nous, ça nous réveille. Ça nous réveille et ce réveil, ça nous, ça nous redonne de l'énergie. Mais bon, ça, c'est 40 ans d'expérience. Je ne pouvais pas faire comme ça quand j'avais 22 ans.